Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Le sujet de la semaine, commence se noyer, puis je te dis tout de suite, c'est pas un cours de natation. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour rester au courant des dernières nouveautés, de liker la vidéo et de partager si le cœur t'en dit sur ça. Mais on y va! On entre dans le sujet de suite, comment se noyer. Je pourrais aussi dire comment tomber en bas du pont ou encore comment échouer. La réalité, c'est qu'il y a encore beaucoup trop d'entrepreneurs qui en arrachent. Est-ce que c'est possible pour certains qu'il y ait des facteurs externes les empêchant d'aller de l'avant Bien sûr que oui. Mais la plupart qui sont en difficulté ou qui n'ont pas le succès escompté, il s'agit beaucoup plus d'un manque de vision, d'organisation, je ne sais pas te dire, et de compétences réelles. L'objectif de cette vidéo-là, c'est pas de t'insulter ou même de te choquer mais de t'aider à réaliser qu'il y a beaucoup plus de pouvoirs qui sont entre tes mains que tu peux le réaliser. Un des premiers dictons que j'ai écrit depuis le début euh, du jour 1 avec la formation avec Fauve, je l'écris ici, le e-commerce tel qu'enseigné ne fonctionne pas et n'a jamais fonctionné. Vous n'oseriez jamais entamer une traversée de à la nage de 25 km si vous n'étiez pas en condition ou de foncer directement droit devant sur un pont ou une route qui risque de s'écrouler. Mais plusieurs d'entre vous tentent cette approche. Vous tentez d'obtenir un produit rapide sans avoir maîtriser l'analyse et les étapes qui s'en suivent. Tentez de convaincre un acheteur que votre produit est le meilleur sans pouvoir réellement lui démontrer. Il faut que ça soit fait de façon impeccable, puissante et clairement époustouflante. Vous n'êtes pas en mesure de négocier avec vos fournisseurs, d'être clair, précis dans vos demandes et vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il y a des erreurs par la suite. Ma préférée est de ne pas procrastiner au moindre défi rencontré. Très peu de personnes ont dit que lorsque vous avez débuté votre carrière, voici ce que tu dois maîtriser, voici ce que tu dois le connaître par cœur voici les étapes que tu dois suivre, voici ce que tu dois faire à chaque semaine. Je le répète, il y a beaucoup plus de pouvoir entre vos mains que ce que vous pouvez le réaliser. Assumez votre vrai rôle en tant qu'entrepreneur en e-commerce. Notre formation, peut vous aider à mettre en place une structure puissante et fonctionnelle adapté pour vous. À la guise de me répéter constamment, on n'enseigne pas le succès, mais une méthodologie qui amène à celui-ci. Nous pouvons, si vous le désirez vraiment, changer votre carrière en 120 jours. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Parce que nous l'avons fait et on le fait constamment avec des centaines de personnes année après année depuis le début de la formation. Je dirais juste pour terminer, cessez de sauter à l'eau non préparé. Sur ce, ciao tout le monde et bonne continuation.